Jusqu'à présent, les lois pour le climat n'engageaient que celles et ceux qui y croyaient. Avec l'affaire du siècle, la justice est désormais de notre côté, obligeant l'État à passer des paroles aux actes. Depuis 30 ans, l'État prend des engagements sur le climat qu'il ne respecte pas. Alors, en 2018, avec trois autres ONG, la FNH a déposé un recours en justice contre l'État pour inaction climatique. Objectif, le forcer à agir pour protéger chacun et chacune d'entre nous. Depuis trois ans, la FNH a fait de ce dossier une priorité. Avec notre avocate, et en coordination avec nos partenaires, nous avons saisi le tribunal administratif de Paris, déposé 650 pages d'argumentaires sourcés, chiffrés, démontrant la faute de l'État. Nous avons aussi voulu associer les citoyens, qui sont concernés au premier chef par cette inaction climatique. Nous avons lancé une pétition et un appel à témoigner des conséquences du changement climatique sur leur vie. Résultat 1 million de signataires en 48 heures, plus de 2 millions en 3 semaines. C'est la plus grande pétition que la France ait jamais connue. Et surtout, la justice nous a enfin donné raison. En janvier 2021, l'État a été reconnu coupable d'inaction climatique. En octobre 2021, le tribunal vient de condamner l'État à agir. Il doit désormais réparer sa faute climatique d'ici décembre 2022. La Fondation est fière d'avoir activement œuvré pour faire de l'affaire du siècle un succès. C'est en effet grâce à votre soutien que nous pouvons dédier notre énergie à des projets aussi fondateurs que celui-ci. Aidez-nous à poursuivre la mobilisation pour que cette décision soit traduite en acte lors du prochain quinquennat. Merci de votre soutien.